Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile Salut Donc aujourd'hui on va vous présenter le parcours de Cécile qui est très intéressant parce qu'elle a fait beaucoup de parcours divers et variés en études supérieures. Donc si déjà le principe des interviews ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour la série d'interviews. Donc avant de parler bien sûr des études supérieures, on va plutôt parler du lycée, donc quel profil d'élève tu au lycée, un peu ton parcours au lycée alors, mon parcours au lycée, euh, du coup, j'étais une élève euh, quand même qui avait pas mal de facilité. Mmh. Mais bon, du coup, je ne foutais pas grand-chose non plus à côté. Donc, je n'avais pas non plus de notes exceptionnelles. Je pense que je tournais autour de 13, 14 de moyenne. De toute façon, j'ai toujours eu des très bonnes notes là où j'aimais la matière et des très mauvaises là où je n'aimais pas. Donc, euh, tu vois, la qui choisit un peu ses, euh, <rire> <rire> ses <rire> si matières. Elle choisit le matière au ouais, travail. Oui, Ouais, c'est ça. Du coup, genre, euh, je tournais le jour à genre 17, 18 de moyenne en maths et en bio physique autour de 14, et euh, matière littéraire euh, voilà. <rire> C'était pas pour toi. C'était pas pour moi, voilà. D'accord, ok. Et du coup, t'as fait quel bac euh, J'étais en bac S à l'époque, mm -hmm. du coup, euh, biophysique, maths. Ok, d'accord. Et, euh, et le bac, ça s'est passé comment Genre, euh, niveau des matières que t'as passées, c'est bien passé, mal passé, à la moyenne, tout ça euh, ça va, je crois que j'ai une moyenne un peu plus en dessous que la moyenne que j'avais à, à l'année. Mm -hmm. Mais euh, ça allait. De enfin, toute façon, je n'avais pas plus particulièrement réalisé le bac que les contrôles continuent. enfin Pour moi, c'était une suite logique. <rire> c'était mais... <rire> on passe le bac, on l'a et puis on continue. Ouais, pas... Alors... moi, j'ai commencé mon année terminale en me disant que j'aurais le bac. Donc, tu vois, c'était pas là. <rire> Ouais, en même temps, quasiment... enfin, tout le monde l'a pratiquement. Donc... Ouais, c'est ça. Pas... En parlant de BAC, de Parcoursup, euh, euh, qu'est-ce que tu avais fait comme peu sur Parcoursup Alors la première année du coup, parce que je <rire> suis inscrite sur Parcoursup trois fois je crois, euh, mmh. la première année j'avais demandé du coup bah, les prépas BCPST, j'avais demandé des DUT, des PTS en bio principalement. Mmh. Et du coup j'avais fait des petits euh, trucs sécures en fac, euh, genre fac de maths, et fac de bio, prochainement. D'accord, et au niveau des résultats après tu as vu directement ce que tu voulais, tu as dû attendre longtemps j'ai attendu un petit peu, mais je ne suis pas du tout à plaindre. Du coup, j'ai eu que des réponses positives en prépa, et pas du tout en DUT, et en VTS. Et à la fac, okay. euh, j'ai fait pour la fac, ils sont moins exigeants. Ok, d'accord. Et euh, après, tu as accepté quel vœu dans tout cela euh, J'ai accepté... Euh... En prépa, je crois que j'ai pris celle qui, ouais, qui m'a pris le plus vite. Parce que euh, je crois que c'était déjà, genre, juin et tout, pour trouver des apparts. Je ne voulais pas galérer. Du coup, j'ai pris la prépa qui est... Je voulais pas non plus une énorme prépa, tu vois, genre, euh, dans les grandes villes, je voulais une petite euh, prépa et échelle humaine, tu vois. Du coup, okay. à Poitiers, c'était très bon. Ok, donc, tu étais à Poitiers pour ta prépa et tu pris quelle filière euh, Du coup, BCPST. Euh, D'accord. Ok, et donc, c'est euh, passé comment, cette année de prépa euh, alors comment ça s'est passé <rire> bon, je savais qu'il y avait beaucoup de travail. En gros j'étais préparée mentalement à ce que ça allait être. Euh, ouais. J'ai plutôt bien vécu le premier semestre, ça allait. Euh, genre bon je travaillais, je me tapais des tolls et tout, mais ça allait, j'ai plutôt bien vécu. Par contre le second semestre, genre je l'ai trop mal vécu. Je sais pas, je crois que c'était genre trop une accumulation. À... horrible. Parce que je crois que j'ai trop mal vécu le décembre-janvier, c'est toujours la période où on est en, ah, en grave oui. bas de Et euh, tu vois, c'est là où tu reçois ton bulletin et tout, j'étais pas contente, enfin, euh, du coup j'étais vraiment, euh, vraiment démotivée, même euh, si je continuais à travailler et tout, que j'avais terminé mon année de prépa jusqu'au bout. Mais euh, ouais, je crois que j'avais trop une accumulation de stress, une accumulation de trop de choses, puis dans ma vie perso ça allait pas trop non plus du coup. Trop, trop. Ouais. Et du coup, je crois que du coup, fin juin, je, donc, du coup, vraiment à la fin de l'année, j'ai décidé d'arrêter. Et comme j'avais fait euh, des petits vœux sur Parcoursup en mars, en hein, prévision d'une réorientation, si jamais ça ne se passait pas bien pour moi, hein. du coup, je me suis réorientée. D'accord. Et donc quel souvenir tu gardes de la BCPST euh, en fait, à la fois, ça m'a appris genre, à, à travailler, genre, à me bouger le cul, tu vois. Parce que si j'avais continué, je pense, à la fac après mon, mon année terminale, ça, où j'étais complètement relaxe. Euh, je pense que je n'aurais jamais eu le goût du travail, tu vois, comme euh, j'ai pu l'avoir en prépa, parce que la prépa, ça m'a obligé à travailler. Mm -hmm. Alors que dans mes études, pour l'instant, avant la prépa, j'avais jamais vraiment travaillé. Ouais. Du coup, ça, c'est cool. Euh, mais bon, d'un côté, genre, le niveau, enfin, genre, le stress et. Euh, le truc de concours et tout, je sais pas pour moi. D'accord, ok. Et euh, donc, au mois de mars, t'as fait quoi comme vœu euh, sur Parcoursup pour euh, une potentielle réorientation Du coup, ouais, en mars, donc du coup, j'avais pas encore prévu de me réorienter, donc j'avais visé large, tu vois. J'avais fait pareil des DUT en bio. Euh, je crois que j'avais même mis passes, j'avais mis STAPS ça, en première année, du coup. J'ai mis des maths. En fait, j'ai mis toutes les matières que j'aimais bien. J'ai trouvé des formations, j'ai mis, tu vois. J'ai fait un, un panel assez large, comme je ne comptais pas me réorienter, je n'avais pas trop étudié la question. Ok, ok, ça marche. Et du coup, quand tu as su que tu voulais te réorienter euh, après la BCPST, quels sont les vœux que tu as préférés ou ceux où tu as eu peut-être des hésitations pour euh, refaire une première année bah, alors, Déjà, j'étais dégoûtée parce que je pensais qu'en validant ma première année de BCPST, je pourrais gratter euh, tu vois, un enjambement en L2 de maths ou en bio, tu vois Ouais. Euh, je crois qu'en bio, ce serait passé, mais comme je voulais pas aller en bio, euh, je crois que je voulais aller en maths, et du coup, ils n'ont pas trop voulu. Ils étaient là, ouais, non, vaut mieux que tu repartes sur des bases de scène et tout. Ça, ça m'avait un peu saoulé Mais euh, ouais, du coup, je suis partie en maths, parce que, en fait, euh, comme j'ai choisi de m'orienter en fin juin, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire ou quoi, et je me suis dit, bon, ta valeur sûre, c'est les maths. Euh, au pire, tu finis prof et tout va bien, tu vois. Du coup, euh, ouais. j'ai fait, oh, on part sur les maths, on va rien. Voilà, donc, du coup, vous en l de maths à, à Toulouse, euh, Paul Sabatier. Ok, d'accord. Et euh, le fait de refaire une première année, c'était pas trop dur, enfin, de se dire, euh, on recommence une année et, avec des gens qui ont un an de moins. Euh, le côté redoublé, quoi, qu'on n'a jamais redoublé avant. Ouais, euh, ouais mais ça, fait, ça fait un peu mal, ouais. <rire> en fait, je <rire> crois que le pire, c'est quand tu vois tu vois tous tes amis euh, passer d'un vent au-dessus et toi, tu, tu régresses, tu vois. Ouais, tu plus. restes là où t'es et du coup, tu as un an de retard par rapport à eux. Ouais, après, genre, le gros avantage, c'est que comme j'avais fait mon année de prépa sérieusement jusqu'au bout, du mm -hmm. coup, bah, l'année de super facile. C'était des vacances. <rire> enfin, bon, je... c'était vraiment des vacances. <rire> ok, ok. D'accord. Et donc, euh, euh, ça, vraiment, genre, tu travailles pas beaucoup, t'as des bonnes notes, et ça se passait bien Ouais, c'est ça. Tu comprends tout du premier coup. C'est vraiment génial. T'as l'impression d'être un génie. <rire> et là, tu fais « ouah !» Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre, on a... Pendant la prépa, on disait un peu « ouais, c'est nul, tu vois ?» Et là, c'était la meuf trop forte, à qui on demande les cours et tout, tu vois. <rire> ça change. Ouais, c'est ça. La prépa, as la... puis, euh... On a l'habitude d'avoir des... En prépa généraliste, des mauvaises notes, de d'avoir des moyennes ouais. pas ouf et tout, et tu te dis, bah, en fait, c'est peut-être que je suis nul, et en fait, quand tu vas dans d'autres systèmes où il n'y a pas un système de concours, là, tout de suite, tu te dis, ah ce bah, finalement, c'est pas que j'étais nul, c'est juste que les exigences sont quand même très, très, très élevées pour faire la différence et qu'elles poussent à bout. C'est ça, et tu vois, en sortant du lycée, je me disais, ouais, la prépa, c'est bien parce que comme ça, ça m'obligera à travailler et tout. Et en mmh. fait, du coup, je me suis rendu compte que quand on m'imposait à travailler, ça ne marchait pas, tu vois. Je... Le système de la fac, il me correspond beaucoup plus que, que la prépa. ouais c'est de l'autonomie. Mmh. Ouais, c'est ça, l'autonomie, euh, le fait que t'es juste des deadlines, tu vois. Genre, tu dois rendre tel dossier avant ça, tu dois rendre ton DM avant ça. Ça, c'est cool. Okay. Puis, en plus, euh, la fac. Euh... Mais justement, je pense que le fait que c'est. Parce que bah, Paul Sapp, c'est quand même une, une grande, grande fac. Euh, le fait que ce soit pas échelle humaine, tu vois, et d'être euh, genre personne, j'aime bien. Ah oui, Tu ne connaissent pas trop, tu vois. Tu vois, tu t'en fous un peu, tu vois. Tu sais que le semestre prochain, tu ne le revois pas. Donc, du coup, je ne sais pas, je n'étais plus libérée. Euh poser des questions, genre vraiment, tu vois, interagir dans le cours. Ah oui, pour poser des questions pros, c'est des trucs que tu comprends pas à la fin, etc. Ouais, c'est ça. Parce que le fait tu vois, mettons les couleurs, genre ils tombent vite dans le viseur, tu vois, si t'aimes pas, si genre ils ont pas aimé une colle avec toi parce que t'avais pas assez poussé un truc ou quoi, enfin, moi j'étais vite dans les collimateurs, tu vois, et là au moins... Vite les cible. Et au moins, là, tu peux ouais. le faire, et les gens ne se rappelaient pas de toi, et au moins, tu avais les réponses à tes questions. Et, bah, et puis, euh, aussi, tu vois, si tu pas un prof, mettons au premier semestre, bah, au second semestre, il y a peu de chances que tu l'aies, donc euh, c'est cool. Hein. Ok, d'accord. Enfin, ouais. Variété ouais. d'enseignement, j'aime bien. <rire> et donc, tu as l'un de maths, tu l'as validé Oui, oui, tu l'as validé, avec genre 14 de moyenne, sans t'en foutre la moindre dure. Ah, ouais, Après, euh, le second semestre, du coup, il y a eu le confinement. Ouais. Euh, du coup, euh, c'était un peu le bordel. Du coup, j'ai pratiquement pas eu cours. Enfin, tu vois, ils de la fac, ils étaient pas du tout prêts à. à... Ouais. ouais. Du coup, euh, on a été notés sur les contrôles continus qu'on avait fait avant le confinement. Mm -hmm. Et euh, je crois qu'on a eu deux épreuves en juin ou en juillet en distanciel. Enfin, vraiment un truc dérisoire, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Du coup, en fait, c'est un peu les profs avec le peu qu'ils avaient vu euh, qui nous mettaient nos moyennes, tu vois qui ne voulait pas nous plomber non plus avec les premiers contrôles continus, parce que certains c'était pris, tu vois, des, euh, des sales notes. Ils ne voulaient pas, tu vois, que sur, euh, tu sois jugé sur un petit contrôle continu qui était censé compter pour 15% de ta moyenne, soit ta note finale de second semestre. On a tous eu des plutôt bonnes moyennes au second semestre, on n'a pas fait grand-chose. <rire> je comprends, je comprends. Et donc, tu as décidé de faire quoi à la fin de cette L1 de maths pour suivre en L2, faire autre chose, parce que tu as dit que tu as utilisé plusieurs fois le Joker Parcoursup ah oui, alors du coup, je me suis re-inscrite -re sur Parcoursup. <rire> Parce que pareil, en janvier-décembre, je me suis dit, euh, vas-y, non, <rire> j'ai pas envie de rester là-dedans. Je crois que le, le janvier-décembre, euh, c'est pas trop, trop matériel. Ouais, mais euh, ouais, je, en fait, j'ai réfléchi, je dis, bon, vas-y, avec une licence de maths, je vais faire quoi J'ai dit, soit tu fais un doctorat, bof, ça me passionnait pas trop, soit tu vas finir pro, bon why not, mais c'est pas non plus, tu vois, genre l'objectif de ma vie, ma grande passion et tout. Mmh. Euh, ou faire euh, après finir en école ingé, ingénieur et tout le bordel, ça m'intéressait pas non plus. Du coup je me suis dit bon, tu bien les maths, c'est sympa, mais ça fera rien de rester dedans si c'est pas là que tu veux travailler. Ouais. Du coup j'ai refait euh, Parcoursup et tout, et euh, surtout là j'ai fait des salons et tout pour me renseigner euh, où c'est que je pouvais aller en, directement en L2 sans repasser par une L1. Ouais. C'est pas possible, ouais, <rire> Donc, ça va super rigolo mais euh, <rire> du coup... Euh, <rire> Du coup, genre, je me suis dit, de toute façon, euh, continue à avoir des bonnes notes et tout, euh, c'est important, parce que comme ça, quand tu veux gratter pour aller direct en L2, s'ils voient que tu as un bon dossier, que tu te vends bien, normalement, ça passe pas. Ouais. Parce qu'ils euh, n'ont pas trop... Euh, surtout la fac, tu vois, la fac, euh, ils ne veulent pas dépenser des milliers d'euros pour chaque élève, donc euh, si à chaque fois, je retape une à alors qu'il paraît très bien que je suis plutôt scolaire et que ça, ça va. Du coup, euh, je me suis renseignée pour rentrer en, en management... Euh, dans les écoles, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les facs de Toulouse qui font que ça, là, du management et de l'économie et tout. Okay. Sauf que L, je ne pas me prendre directement en L2 parce qu'il disait que j'avais pas de base, machin et tout, ce qui est totalement compréhensible. Et euh, du coup, je me, suis rend, euh, je me suis renseignée pour entrer en L2 Staps Management du sport. Donc du coup, je rejoignais en même temps du management. Et en même temps, il y avait plus de chances que je sois prise parce que j'avais euh, fait du sport toute ma vie, donc ça, c'était pas un souci. Et comme j'avais fait une prépa bio, j'avais des bonnes bases en bio, en physique et tout, ce qu'ils font vachement en L1, parce qu'en fait, j'avais des potes en L1 de Staps et euh, c'est moi qui leur donnais tout le temps des cours pour les aider. Du coup, euh, je suis là, bon, vas-y, le niveau L1 de Staps, c'est bon, je l'ai, quoi. Mmh. Du coup, euh, je me suis renseignée pour entre 1 et 2. Euh, du coup, j'ai fait des lettres de motivation, des CV, genre un CV sportif, un CV scolaire... Euh, j'ai envoyé mes notes, mes boutons et tout, et euh, je crois que j'ai appris genre 3 ou 4 mois après que j'étais prise. Du coup, c'était cool. <rire> tu l'as appris dans à peu près quel mois Genre 3 ou 4 mois, ça correspond à quel mois euh... Ouais, je, euh, en... juin, juillet, je dirais un truc comme ça, je me souviens plus exactement, mais euh, bah, quand et ils s'occupent de Après ton année de maths, une fois que es L2, ouais, tu as ouais. eu de maths. C'est ça. Ok, et à ce moment-là, quand tu sais que tu es accepté, tu dis bon, bah, je vais en L2 directement chez eux, je laisse tomber donc la L2 de maths. Parce que tu devais sûrement ouais. être déjà inscrite pour la L2 de maths, non Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais. Euh, euh, je ne sais plus le terme. Mais ouais, en gros, c'est. Ils m'ont validé ma L1 de maths et je passe directement en L2 de stabs. Enfin, ils m'ont transféré. Quoi. <rire> ok, d'accord. Et donc là, pour le moment, ça se passe bien Ça te plaît J'ai euh, pas eu le bad mood de décembre-janvier aussi Non, ça va. Choses. Là, tout va bien. Moi, enfin, j'ai eu le bad mood en mode bon, euh, vas-y, il faut travailler, tu vois. Mais à part oui. ça. Mais ah, euh, non, non, je, je veux rester là. Je veux faire ma troisième année euh, de ma <rire> semaine. Okay. Et euh, du coup, ça se passe bien. Le premier semestre, il s'est vraiment trop bien passé. Et euh, on en sorte que le second semestre, il se passe aussi. D'accord. Et tu sais sur quoi tu voudrais poursuivre après euh, du coup, j'aimerais bien faire un master. Alors, je ne sais pas si je continuerai en management du sport ou si j'essaierai de gratter pour aller en management plus général. Mmh. Mais euh, du coup, en l'idéal, j'aimerais travailler dans l'événementiel. Ouais. C'est vrai que ça doit être un peu complexe en ce moment, mais peut-être d'ici là, il y a le temps que ça se décale voilà. et... et que ce soit plus, ça. plus facile d'accès. Déjà, j'ai réussi à trouver un stage dans l'événementiel en ce moment. Je suis contente. Ah, ok. tu... dans quelle domaine ouais. Tu vas partir euh, du coup, ce sera dans l'événementiel un peu digital. Et après, c'est euh, dans les sports en plein air. Du coup, c'est eux, ils ont moins de soucis au euh, niveau du euh, vérifier. De... Ouais, vu que c'est en plein air, euh, ils sont moins limités que ceux qui doivent organiser des événements sous un truc. c'est cool. OK, d'accord, ça marche. Et donc, euh, pour le moment, enfin, qu'est-ce que tu fais sur tes temps libres Parfois, parce que... Je veux dire, peut-être prépa, tu avais moins de temps pour avoir des activités extérieures. Peut-être t'en en avais quand même. Mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, de tes passants pour passer le temps à côté des études Alors du coup, je vais parler, je pense, pendant ma L1 de maths. Parce que là, euh, clairement, j'ai cours de 8 à 18. Et après, il y, y a le couvre-feu, donc je ne fais pas grand-chanteur. <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, ouais, pendant ma L1 de maths, je faisais, bah, du coup, j'ai repris beaucoup le sport. Parce qu'en prépa, j'avais vraiment réduit. Bah, du coup, je, je, je travaillais beaucoup. Euh, puis en plus, euh, travailler beaucoup, euh, ça, ça t'épuise en fait, euh, mmh. tu vois, ça, ça paraît pas, mais euh, ouais. du coup, en, en prépa, j'allais courir de temps en temps euh, quand j'avais le temps. Pendant les vacances, j'allais monter un peu à cheval et tout, mais bon, c'était pas des trucs de fou, quoi. Mmh. Et euh, du coup, en, en L1 de maths, euh, je, faisais, euh, je me suis inscrite à plein de trucs universitaires, je faisais du handball, euh, j'ai repris le cheval, j'ai fait... Ah, J'ai fait de la danse de salon, enfin, vraiment je me suis à plein de trucs, tous les soirs j'avais une activité sportive. Ah ouais, tu as chanté le manque de <rire> sport et tu t'es dit il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. Ouais, c'est ça, j'avais envie de découvrir d'autres trucs, donc je vois, danse de salon, de balle et tout, c'est des trucs que j'avais jamais fait. Et c'était ouais. cool, je vois. Ouais, c'était cool. <rire> et après, confinement, on finit. C'est vrai que ça, ça, ça a mis un peu euh, pas mal la, pause, la vie en pause des gens. De ouais. ce côté-là, la vie sociale et tout, et juste l'impression d'avoir couru à dormir. Donc, euh... Et espérons que ça se terminera au plus vite ou que ce sera allégé au plus vite pour pouvoir reprendre certaines activités. Oui, c'est ça. Puis moi, en plus, euh, du coup, ah oui, pendant ma première année de fac aussi, je me suis trouvé un boulot le week-end parce qu'en prépa, mais, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas prendre un travail à côté. Mm -hmm. euh, du coup, je travaillais en plus le week-end. Enfin, Vraiment, j'occupais mes semaines. Oui, je sais bien. Genre, ça, ouais, je pense que c'est le côté aussi, quand tu es en prépa et que tu quittes la prépa, tu te sens obligé de combler le temps en faisant d'autres ouais. trucs, que ce soit du sport, que ce soit travailler enfin, t'as l'impression sinon de, de perdre ton temps quoi, parce que t'as eu l'habitude d'avoir des semaines de 60 heures ou 70 heures, et là tu te dis quoi Seulement 25 ou 30 heures de cours, qu'est-ce que je et fais oui, faire je... avec 40 heures En plus je, tu vois j'avais pas de devoir à faire le week-end et tout je suis là, bon vas-y je vais travailler tu vois, ça fera des sous-côtés de après mais... euh, j'avais pas pareil j'avais une vie sociale je sortais pas mal de fois dans la semaine vraiment j'arrêtais pas quoi oui, ouais, c'est vrai que quand tu, le passes monde, côté, tu de... ouais, quand tu passes de prépa à euh, bah, un autre système où c'est moins compétitif, où c'est moins euh, concours à la fin et tout, c'est vrai que quand tu as le temps libre qui se génère, tu fais « bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?» euh... Ça fait un peu comme ouais. si tu avais, une... je sais pas, tu d'habitude à bosser, comme je te dis, qu'une poche de temps de 60 ou 70 heures, tu en as 30 qui sont pris bah, il en reste 40, et donc euh, soit tu fais comme tu as dit, il y a des activités sportives, tu travailles, etc. Mais et c'est vrai que c'est un point de vue aussi... Euh... Intéressant. Et du coup, par rapport à la prépa, est-ce que tu as peut-être des, des anecdotes ou des machins, euh, des histoires à raconter euh, pour ceux qui connaissent peut-être pas la prépa ou ceux qui connaissent qui pourraient se reconnaître dedans euh, Genre une anecdote qui t'a marqué sur la prépa euh, Qu'est-ce qui m'a marqué Mais Déjà. Euh déjà tes soirées, tes matins et tout, avec tes potes, tu travailles. <rire> genre quand j'étais en l tu vois, j'avais mes memories snap, tu vois, qui me rappelaient, tu vois, le dimanche matin, je te levais à 8h du matin pour travailler et faire des DM avec mes potes, tu vois, <rire> alors que là, le dimanche matin, genre, je, je, déculais, je me réveillais à 14h, 14 tu vois, je vois ça, je dis, mais pourquoi je travaille un dimanche matin à 8h, genre, en fait, je... Surtout ce qui m'a marqué le plus c'est que après avoir fait le après avoir pris du recul, tu vois et tout, je me dis mais comment j'ai fait pendant un an pour avoir ce rythme de vie, tu vois mmh. et pendant toute la semaine, tu refais la même chose que enfin, pas la même chose mais tu vois, c'est cool. Ouais, c'est toujours le travail, fait, travail, travail, et travail, habits, vois, et, tu sais, ouais. et du coup, je me suis vraiment genre vraiment je je sais pas comment j'ai tenu. <rire> mais je pense que le fait qu'on tienne c'est quand tu es dedans, tu te rends pas enfin tu n'as pas de visite, ouais. pas de regard extérieur. Parce que tu passes de ça. lycée où tu ne fais pas grand-chose en général, ceux qui vont en prépa, ils ne bossaient pas beaucoup avant, ou peut-être y en a aussi, mais et après, tu arrives en prépa, tu fais, ah ouais, je bosse, et quand tu en sors, tu fais, comment j'ai fait pour encaisser ça, ou comment j'ai fait pour tenir le choc, ou pourquoi enfin, comment j'ai fait pour travailler autant La <rire> réalité, c'est qu'il n'y a pas le choix, mais... Bon, après, là, moi, j'avoue, pose pas mal de points négatifs de votre <rire> fou mais euh, tu vois, même, euh, je, du coup, bah, en prépa, je m'étais fait des potes qui, eux, ont continué. Mmh. Et euh, tu vois, j'ai une amie qui a fait sa deuxième année de prépa et qui euh, après a fait une réorientation et là elle a une sainte en deuxième année donc au final elle aussi elle a régressé maintenant. Mmh. Enfin, au final, tu vois, il y en a plein euh, qui n'ont pas été pris, tu vois, direct en deuxième session. Là, il y en a plein hein, que je connais qui refont une troisième année. Mmh. Euh, ça, ça, ça, enfin, moi j'aurais jamais tenu trois ans et je pense que j'aurais jamais réussi à avoir euh, ce que je voulais au bout de deux ans. Donc ouais, j'ai vraiment. C'est très particulier, il n'y a pas assez de place, c'est ça Après, ou c'est très spécifique ouais. un peu comme médecine en gros, d'après ce que nous disaient nos profs, en gros, dans les autres prépas genre de sciences, t'as complace mmh. que de candidats, donc même si t'as pas ce que tu veux, t'as quand même un truc. Mmh. Alors qu'en euh... <rire> ça t'en as plein qui ont rien quand même. il y en a au bout de trois ans, ils ont rien. Je sais pas si te rends compte, t'imagines, tu te comme saches un... comme jamais pendant trois ans et t'as rien au bout, tu vois. C'est horrible. Ouais, j'imagine de la frustration. Puis... Ouais, c'est ça. Et puis en plus, le pire, c'est qu'après, t'as même pas les DUT, les BTS qui te prennent. Euh, pour entrer à la fac, il faut que tes profs, ils t'insistent et tout. Enfin, En gros, tu travailles comme un porc, on te dit que t'es l'élite de la société et tout, parce que c'est ça qu'on dit en prépa, on te dit que t'es dans la meilleure formation, hein, que tu puisses avoir en sciences et tout. Et après, t'as personne qui veut te prendre et euh, tu comprends pas pourquoi, tu vois, t'es là, mais j'ai les capacités, tu vois, pourquoi tu ne me prends pas Et euh, en gros, euh, genre, c'est un peu horrible, genre... mais euh, j'avais une, une pote qui voulait se réorienter comme moi au bout de la première année et elle a dû attendre octobre afin d'être prise dans un DIT, tu vois. Ah oui. Donc ça veut dire que septembre-octobre, elle, euh, elle a continué du coup la deuxième année de prépa alors qu'elle voulait pas rester là et qu'elle voulait juste aller en début tu vois. D'accord, ok. Ah oui, ça se dit c'est tendu quand même. Euh, en gros, es, tu rentres dans la prépa et voilà, c'est fini pour toi. Hein et malgré que ce soit, c'est vrai, euh, comme ça, très chronophage et euh, difficile de tenir le rythme, quelles sont les choses peut-être qu'à la prépa, tu n'as pas réussi à retrouver ailleurs, mais que tu as beaucoup aimé ou que tu as apprécié Genre peut-être des choses qui du coup étaient plus fortes dans le sens à ressentir ou. Euh, bah, du coup je dirais genre la, la cohésion genre entre élèves, tu vois. Genre mmh. vu qu'on était tous dans la même galère, euh, tu vois, c'est plus. Euh... Genre en gros, je me suis fait une pote. Euh... Ben, c'est comme si ça faisait cinq ans qu'on se connaissait, alors que ça faisait deux mois, tu vois. Genre, tu, tu te rapproches des gens super vite. Et euh, après, qu'est-ce que j'aimais bien euh... Après, ouais, tu vois, à la fois, ce que j'aimais bien, tu vois, c'était un peu l'aspect combatif, tu vois. Genre, quand tu rentrais en TD, tu, tu savais que pendant 3-4 heures, t'allais en chier, mais tu vois, étais content à la fin de ce que tu faisais, tu vois. quand ouais. tu savais que c'était dur et que, tu vois, pas fallait se battre. Et ça, j'aimais bien quand même. Ouais, l'esprit, d'essayer de se surpasser et de se ouais, forcer. Ben, genre, euh, je sais pas, c'est comme si t'entraînais ton cerveau, tu vois. Genre, c'est. Ouais, genre, moi, je, vraiment, le parallèle au sport, tu vois. Des, quand j'étais au lycée, mm -hmm. je pouvais m'entraîner, je sais pas combien d'heures pour euh, l'athlétisme ou le cheval. Et ben là, tu fais pareil, mais genre, avec mon cerveau, c'était intéressant. Ouais, <rire> c non, oui, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire par le côté d'essayer de toujours repousser les capacités que tu peux avoir de travail, ouais, de compréhension, d'attention. Ok. Euh, je vois à la fin tu ton année pas quand tu fais le bilan de tout ce que as appris, tu dis oh, ouais. Et je tu je fais quand même, ça fait beaucoup. Ça fait ouais, cool, D'accord. Et quels conseils tu donnerais à des étudiants qui veulent, je sais pas, on va, on va commencer par la BCPST, après on verra pour les autres matières, ou même pour les études en général, quels conseil tu donnerais aux étudiants là, qui seraient au lycée, terminale, parcours sup, ou qui auraient des vœux à faire Alors déjà, je dirais euh, de, de s'écouter vraiment, dans les choix d'orientation tu vois parce qu'il y a des fois on, on le fait pour faire plaisir aux parents et tout et ça faut pas tu vois. Mm -hmm. genre moi j'avais pas des parents qui mettaient vraiment à la pression et pourtant je sais que si je suis allée en prépa c'est parce que genre j'avais besoin de prouver des, des choses un peu tu vois si je m'étais plus écoutée peut-être que je ne serais pas lancée dans la prépa et j'aurais pas perdu un an entre guillemets, parce que je crois que j'ai perdu un an mais tu vois si je serais peut-être directement allée euh, dans ce que je voulais vraiment faire mm -hmm. déjà ouais bien Choisir son orientation, tu vois, c'est vraiment s'écouter parce que en général on sait qu'on n'est pas dans le bon truc, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Mmh. Oui, je et, crois. Euh, et après, si tu rentres en prépa, je te dirais de bien t'entourer, genre euh, tu vois, si tu as des galères avec tes potes, quoi c'est pas grave, tu vois, <rire> genre vraiment de faire le tri, tu vois, dans sa vie pour que tu vois mentalement tu ne sois pas pris par autre chose. Oui, garder que ce qui t'apporte du positif ou qui n'a pas de général ouais. problème. Genre, tu vois, si t'as une personne en ton entourage qui te rapèse souvent, qui n'est pas avec toi, qui t'encourage pas, tu vois, franchement, t'en as pas besoin pour ta prépa. Vraiment pas besoin. <rire> tu auras déjà assez de galères comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Genre vraiment, être, ouais de faire vraiment le plus de tri dans sa vie et tout, je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, ça fait ouais, la différence, je pense. Ok, ça marche. Bah, pour terminer, est-ce que t'aurais un dernier sujet que t'aimerais aborder, ou un mot de la fin, ou quelque chose en plus qui viendrait, ou un point, qu'on n'a pas évoqué euh, non, ça va. <rire> Prenez bien vos cours, parce qu'en fac euh, il y a trop d'élèves qui prennent trop mal leurs cours, ça rend fou. <rire> D'accord. Chez les gens, ça, si ça peut s'organiser, c'est fou. <rire> D'autres ils n'ont pas eu des classeurs parmi milliers à gérer, tu vois. Ok, bon, bah organisez-vous bien, ce sera le mot de la... Ouais, organisez-vous ça, ça gagner du temps. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Cécile pour euh, le temps et cette interview, c'était très intéressant. Et euh, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine fois. Au revoir. Ciao.